Nous allons apprendre ensemble le pluriel des noms. Rappelle-toi tout d'abord ce qu'est un nom. Cela peut être par exemple un nom d'instrument, accordéon ou bien encore xylophone. Ce peut être un nom d'animal, girafe ou bien éléphant. Il y a aussi d'autres noms les noms de personnes, de lieux, d'objets, de fruits, de légumes, etc., etc. Observe maintenant ces deux maisons. Dans la maison de gauche se trouve un koala. Dans la maison de droite, il y en a trois. Un koala, des koalas. Nous allons observer les différences qu'il y a entre ces groupes de mots. Tout d'abord, le petit mot « 1, le déterminant, se retrouve transformé en « des » quand il y en a plusieurs. Quant au mot « koala », si tu regardes bien, à la fin du premier mot, il n'y a rien. À la fin du deuxième mot, il y a un S. Ce S sert à indiquer le pluriel. Quand il y en a plusieurs, on met un S à la fin des noms. Nous allons maintenant faire un petit jeu pour voir si tu as bien compris. Regarde bien le dessin et essaye de réfléchir à la maison dans laquelle tu dois le ranger. Cet objet s'appelle un crayon. Comme on a le petit mot un devant le nom, c'est un indice. Cela nous aide à savoir si c'est du singulier ou du pluriel. Un, ça signifie un seul. Seul, ça commence comme dans singulier. Donc un crayon, cela se range dans la maison du singulier. Et je peux écrire un un crayon, comme ceci, sans S. Observe de nouveau ces dessins. Ce sont des... Ce sont des guitares. Et il y en a trois, donc plusieurs. Alors, à ton avis, dans quelle maison doit-on ranger ce mot Plusieurs, cela fait penser à pluriel. Il faut donc ranger des guitares dans la maison du pluriel. Et je mets un S à la fin de guitare pour montrer que c'est au pluriel. Attention maintenant, je ne t'écris que des mots. Alors à ton avis, lapin doit se ranger dans quelle maison Observe bien à la fin du nom. Comme tu le constates, il y a un S. Ce nom doit se ranger dans la maison du pluriel. Nouveau mot. C'est le mot cartable. Dans quelle maison doit-on ranger ce nom Pense à regarder à la fin du mot. Il n'y a rien. Donc, ce nom est au singulier. Il n'y en a qu'un. Dernier mot. Attention, celui-ci, c'est pour t'embêter un peu. C'est le mot souris. A ton avis, dans quelle maison doit-on ranger ce mot Si je regarde la fin, je vois bien un S. Pourtant... Ce mot-là s'écrira toujours avec un « s », que ce soit au singulier ou au pluriel. Et s'il y a plusieurs souris, je ne mettrai pas d'autres « s ».